Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto, euh, pourquoi Parce que euh, j'achète des vêtements qui sont souvent pas très chers et la qualité est euh, mauvaise, médiocre, voire carrément euh, nulle. Mais euh, en grande taille, dans des trucs relativement simples et quand on est fauché, il ben, n'y a pas trop tonnes de choix. Le problème c'est que ces vêtements ils sont souvent très fragiles et ils peuvent s'abîmer euh, extrêmement vite. Euh, là, par exemple, euh, nous avons un magnifique trou dans ce t-shirt euh, que j'aime bien, qui est agréable à porter, pas de soucis, mais euh, fragile. Donc, ce que j'ai fait, c'est prendre un crayon blanc, euh, puisqu'il est noir, mais euh, l'idée c'est de prendre un crayon qui se lave facilement, et euh, je suis venue dessiner un petit motif euh, en fonction de ce que vous voulez. Hein. Un, un, un cercle peut tout à fait suffire. Euh, c'est ce que j'ai fait sur euh, un de mes pulls. Je vous montrerai sûrement ça euh, en fin de, de réalisation. <coughs> des étoiles, des cœurs, euh, des ronds. Après ça peut être des motifs beaucoup plus complexes. Hein. Mais euh, l'idée c'est de venir représenter la forme si jamais votre, votre pull euh, vêtements, etc. est clair, bah, prenez un truc un peu plus foncé. Si jamais vous avez peur euh, que ça parte pas au lavage, pensez aux stylos euh, et surligneurs euh, friction qui euh, vont partir en fait dès qu'on chauffe. Donc ils partiront très très bien au lavage, il n'y a pas de souci. Mais là j'ai pris un crayon blanc parce que bah, sur le noir euh, on peut pas non plus faire euh, tout et n'importe quoi. Euh, du fil à broder. Euh, j'en ai d'autres, j'ai pris un lot chez Action, mais celui-là c'est euh, une meilleure marque il me semble. Euh, c'est une soie, c'est de la soie et euh, je l'avais eu sur un, un site de matériel pour euh, création. Euh, je, je déteste la broderie, ce qu'on dirait pas forcément, euh, mais j'en ai fait plusieurs en fait, parce que je voulais retester... Euh, Protester ça et effectivement avec les broderies modernes on est sur des choses beaucoup moins euh, insupportables en ce qui me concerne, c'est-à-dire beaucoup moins dangereuses au niveau des doigts où j'arrêtais pas de me piquer dedans, il y avait plus de sang que de fil sur mes toiles. Euh, <rire> et puis euh, euh, beaucoup moins précis au niveau de l'œil, au niveau de la fatigue, au niveau des épaules du cou, euh, ça met beaucoup moins en tension les, les, les motifs un peu plus modernes. Euh, là par exemple c'est euh, des traits qui vont euh, re revenir tout le long, en fait. Ils sont longs comme ça, les traits. C'est pas comme du point de croix. Moi, j'avais commencé avec du point de croix, c'était une très mauvaise idée de commencer avec, euh, avec des choses comme ça. Et euh, oui, alors c'est du jinko, et du ginko, et du ginko. J'aime bien le jinko et c'est pour offrir à... C'est pas le bon côté. Et c'est pour euh, offrir à une personne, je pense, vais faire des petits, euh, des petits sachets, mais j'ai je... fait ça il y a plus d'un an, je m'en suis toujours pas occupée. C'est en attente dans un coin, pour une personne qui aime bien le, le, le ginko bilba. Mais là, on va pas partir sur un ginko, je vais partir sur une forme relativement simple, un petit cœur. Alors on peut prendre plus ou moins de brins, de brins de fil. De, de brin de fil. Là, je vais voir si tout rentre, parce que mon but, c'est pas de faire un truc super fin, c'est de, de combler le trou. De, de combler le trou, puis d'avoir un truc pas trop moche à la place. On, on peut beaucoup plus simplement mettre une pièce, par exemple, de tissu. Il euh, y, y a énormément, énormément de de possibilités qui peuvent être faites plutôt que de jeter euh, si rapidement ces vêtements euh, généralement moi je les jette quand euh, la trame est apparente euh, sur certains vêtements ça va très très vite euh, la trame c'est si là on voit en transparence euh, très légèrement, donc là on voit que c'est bon on n'a pas atteint la trame y a pas de, on ne on devine pas mes, mes doigts de l'autre côté euh, enfin un petit peu léger mais voilà, bon, quand on fait ça on ne le voit pas donc à partir de ce moment-là, si on atteint ce, ce stade-là, c'est foutu, parce que euh, on, on va recoudre, mais ça va se répéter partout euh, en permanence. Hop. Je vais partir plutôt... Non, désolé, ça bouge quand même pas mal. En plus, j'ai beaucoup de mal à m'installer, parce que je, je... La, la 3D est, beau... est assez difficile d'accès pour moi, euh, comme représentation, euh, la, la représentation dans l'espace. Donc je vais piquer, et je vais laisser mon fil euh, pendre, là, il y a à peu près ça. Euh, de l'autre côté, je, je l'ai vu partir se, se dissiper, se euh, disparaître. Euh, toujours faire attention à ne pas se piquer les doigts de l'autre côté, ça c'est mon big souci. Là, comme le tissu il est fin, euh, on a très peu de résistance, donc ça passe extrêmement bien. Euh, ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à la tension euh, du fil qu'on va pas euh... voilà, Alors ça c'est aussi ma grosse galère hop je vous montre c'est savoir où on pique alors là voilà mais je suis pas du tout au bon endroit je vais pousser un peu mon pouce euh, je vais vous montrer pour moi c'est très difficile je me sers un peu hop là ça y est je l'ai je me sers un peu de mon autre doigt qui est en dessous pour euh, guider ici le c'est celui-là de doigt euh, pour guider ça implique aussi de réussir à faire ça sans se planter l'aiguille dans le doigt. Vous voyez pourquoi j'aime pas la, la broderie Alors là, c'est vraiment euh, le tuto pour personnes qui ont des difficultés. Euh, et sinon, on peut faire aussi comme ça. Alors dès que je peux, je fais ça, c'est beaucoup plus facile. Mais ça, on peut le faire que sur des, des trucs pas trop petits. Euh, et puis, euh, il faut que le tissu soit suffisamment, euh, suffisamment souple. Moi, je sais que ça, j'ai essayé de le faire sur du, du, du jean. Ça n'a pas du tout été possible. Donc, la technique là que j'aime bien. C'est je pique ici, j'essaye de okay. sortir Hop. juste là où je veux. C'est souvent plus facile euh, de viser. Hop là, voilà. Donc là, ça va faire un cœur avec des grands fils comme ça. Vraiment, on est sur euh, quelque chose de, de tout simple hein, au point de vue visuel. Ne pas se replanter ailleurs, et ne pas refaire de déchirure ailleurs, c'est également une bonne idée. Euh, ce qu'on peut faire pour finir, c'est faire un tour après, mais ce n'est pas du tout obligatoire. C'est aussi une question de goût, parce que ça fait des choses plus ou moins dynamiques. Quoi. Ça fait un, un peu plus fini euh, quand on vient refaire le tour, euh, je trouve en tout cas. Mais du coup, comme il y a une bordure, bah, on, a, on a moins cette euh, association vraiment de, des lignes qui créent la forme. Voilà, donc là on va avoir un demi coeur je vais mettre en pause, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait sur mon, mon sweat, un, un sweat que m'a offert ma mère et qui me va super bien, euh, pas forcément euh, esthétiquement, j'en sais rien, mais il est confortable, j'adore ce sweat, il est tout doux tout doux tout doux, alors quand j'ai vu qu'au bout de deux semaines, euh, je, je suis repassée un petit peu, j'ai croisé parce qu'il y avait un trou, ça m'énervait, mais euh, c'est pas forcément une bonne idée, là, je vais le refaire euh, droit. C'est ça, je crois. Hop là. Bon, je vais passer ici. Et euh, au bout de deux semaines, il y avait des trous dedans. Alors là, j'étais mais dégoûtée. Quoi. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit, bon, allez, je, je tente de, de broder. Euh, et puis, on verra ce que ça donne, parce que parce que j'ai vraiment envie de le, de le conserver. Ça a donné un très bon résultat. Euh, le truc, euh, tient. Euh, C'est ce que je lui demandais donc euh, impeccable. donc voilà ensuite je vais retourner vers mon milieu de l'autre côté enfin, de l'autre côté vraiment vers le centre quoi hop et on ressortira par là si j'arrive à pas me foutre dans le truc d'à côté voilà donc là j'ai fait une moitié de cœur. je vais vous montrer tout de suite mon parce que dès que. Dès que je, je le, en ce moment, je le lave quasiment toutes les semaines et, et, je, et je le reprends parce qu'il est très confortable. Alors, euh, comme il est euh, gris et blanc, je ne me suis pas trop embêtée sur les couleurs, j'ai pris du blanc. Donc, hop, Ici, j'ai fait une espèce de petite fleur. Je vais quand même un trou assez, assez conséquent. Il y en avait euh, sur les manches aussi, là. Donc, ici, pareil. Donc ça fait une petite tache blanche, c'est pas euh, ce n'est pas des formes qui sont très fouillées, hein, ça c'est... Je vais juste planquer le truc. Ah oh, bah tiens, il faudra que je recouse ici aussi. <rire> euh, et il y en a sur l'avant de l'autre côté aussi. Tiens, hop. Ici aussi sur la manche, ça c'est la manche ou l'épaule. Euh, et je suis en train de voir qu'il va falloir que je m'attelle aussi à ce type de trou là. Donc ça c'est un nouveau trou près du col. Euh, est-ce que j'en ai encore un ici oui voilà et là j'avais voulu faire une étoile et en fait c'est une fleur une étoile c'est ce qu'on veut c'est projectif allez hop donc voilà en fait euh, donc ce, ce, ce sweat qui aurait pu ne euh, plus servir très rapidement bah là ça fait euh, ça fait des mois un an que je m'en sers euh, extrêmement souvent et, euh, et je l'adore et il, il tient bien le coup on va voilà. je vais mettre le, le, la vidéo en pause pour continuer un peu la broderie et puis revenir à la voilà, donc ça va assez vite. Hein, ça m'a pris à peine quelques minutes. Euh, mon cœur, il a une forme un peu chelou euh, parce que effectivement, mon mon, mon, mon pff, blanc s'est un peu effacé et tout. Et euh, là, je me dis ouais, quand je le regarde, j'aimerais quand même bien un côté un peu plus fini. Après ceci dit, je peux très bien le transformer en cœur. Euh, hein, grosso modo, euh, ça, ça c'est pas gênant. Euh, du coup, comme je veux quelque chose d'un peu plus fini, je vais euh, venir euh, refaire un, un cadre, un tour, et essayer justement de, de légèrement rattraper la forme, comme ça. Si j'aime bien... Alors là, ce que je fais, c'est que je plante et je reviens en arrière. Je reviens là où j'avais planté avant. J'avance l'équivalent de 2. Hop. Et je reviens en arrière. J'avance l'équivalent de un peu moins 2 parce que là je veux prendre un, un virage euh, serré. Hop. Je reviens là. Bah c'est le point arrière. Hein. <rire> Merde. Mais euh, l'idée, c'était pas de vous donner un, un vrai bon cours de broderie. Parce que euh, je suis pas bonne du tout en broderie. Et c'est pas du tout mon truc. Euh, moi ce que je recherche vraiment euh, avec ça, euh, c'est d'avoir un. Euh, d'éviter de jeter des vêtements euh, qui sont encore portables euh, et au final il suffit de pas grand chose euh, pour que ça reconvienne à nouveau quoi alors attendez le coup de la bave donc je viens d'humidifier mon fil et euh, oh là là là là. Hein, je sais pas si vous avez calé mais euh, j'avais euh, déjà enfilé mon mon fil, mes brins dans, dans l'aiguille avant de, de lancer la vidéo et il y a une raison à ça. Voilà. Alors, je vous montre une astuce, sur Profit. Je n'avais pas utilisé ça, mais là je vais en avoir besoin. C'est ce qu'on appelle un enfile aiguille. Euh, il y en a plein de formes différentes, plein de, de couleurs, de machin. Ça, c'est un peu euh, les plus traditionnels, les plus vieux. Ça coûte vraiment pas cher. Ça s'appelle un amphi aiguille. On prend l'aiguille. Ici, il y a une je vais vous faire le bruit juste à côté de la, de la cam. Il y a comme un micro mini cintre. On met cette partie métallique, et comme c'est rigide, ça passe bien, dans le chat de l'aiguille, dans le trou. On passe le fil, on le met dans la partie métallique, et comme la partie métallique est grande, ça passe nickel. Et on vient hop, tenir ça et tirer légèrement alors faut, faut faire un petit pop parce qu'il y a deux épaisseurs de fil à passer hop, hop, hop, hop, hop. ça par contre ça peut être assez, assez facilement donc euh, souvent il y a des lots et c'est tant mieux et voilà c'est réenfilé alors donc l'enfil aiguille c'est l'ami des dyspraxiques je trouve alors je reprends ici je retourne en arrière j'avance de deux machin je me demande même si je vais pas euh si je vais pas faire que le haut et garder le bas euh, très libre comme ça, mais pas seulement parce que j'arrive en fin de fil et que j'ai la flemme, même si clairement ça joue. Comme je vous l'ai dit, hein, mon but c'est pas de faire une œuvre d'art, c'est euh, de pouvoir euh, euh, éviter de jeter mon t-shirt euh, troué. Hop, et donc là je vais venir de l'autre côté, Hop. planquer ça. Donc euh, un cœur, un triangle, je m'en fous une jolie petite forme euh, enfin, j'ai surtout une couleur que j'aime bien et ça fait je trouve que ça fait un petit peu alors normalement on fait pas de pas forcément de nœuds en tout cas moi j'aime bien parce que parce que je suis une grosse brute donc euh, je préfère euh, mettre un nœud mais sur pas mal de broderies on va des fois faire des nœuds ou des fois les glisser derrière proprement pour éviter d'avoir une boule après sur un vêtement on va sur un vêtement porté par une grosse brute comme moi mmh. Moi, je vais opter pour le, le triple nœud. Hein. Je coupe pas trop court les fils. Et euh, ce que j'aime bien aussi avec ça, c'est que je trouve que euh, ça évolue bien dans le temps. C'est-à-dire que là, on va voir euh, encore euh, des petites zones noires un peu bizarres, un peu machin. Mais le fil, il va, il va euh, se flouter avec, euh, avec l'utilisation et avec les lavages du coup la forme elle va devenir un peu moins, euh, un, enfin en devenant justement plus imprécise, on voit moins les petits soucis de détail. Voilà. Alors ça aussi c'est un truc que je vous conseille si, à avoir euh, si jamais vous voulez en faire même si ce même n'est si pas souvent. Oui, finalement ça rend bien mon petit, petit cœur. Hein. Euh, moi j'avais pris des, des kits en fait, pour les, les ginkgo ça vient de kits, c'est un site qui vend des kits créatifs. Et euh, ce que j'ai fait, c'est donc faire ça. Et quand j'ai vu que, effectivement, les formes modernes, euh, avec beaucoup moins de détails, pas tout rempli, euh, du vide, euh, des grandes élancées, euh, ça me convenait par rapport au point de croix, plus jamais, plus jamais, ça, plus jamais. Euh... <rire> J'ai acheté des cercles à, à broder, c'est un lot, j'en ai des plus grands encore, mais ils sont un petit peu plus loin, euh, des cercles à broder et franchement ça, ça change la vie parce que essayer de broder dans le vide sans rien, c'est un carnage. Et, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec mon étoile sur mon pull, j'avais pas du tout de cercle à broder. Alors quand on est maladroit, quand on a du mal, on a beau avoir fait tout bien, parfait le dessin, même en prenant une, euh, une perforatrice pour que ce soit nickel, bah oui mais le tissu c'est quelque chose d'extrêmement mouvant, donc euh, bah oui il bah, y a un morceau qui est plus gros et puis c'est un petit peu bancal. Et le cercle à broder aide énormément euh, à avoir un, un résultat euh, beaucoup plus euh, correct en fait, beaucoup mieux quoi. Euh, et là effectivement on voit bien que mon coeur bah, est à la route quoi. Donc voilà. <coughs> pensez à euh, upcycler euh, vos vêtements, euh, pensez qu'ils euh, peuvent avoir cette seconde vie, euh, et euh, même devenir encore euh, plus jolis d'avoir eu euh, euh, ce pépin dans leur, euh, dans leur vie de vêtements <rire> Euh, et puis il n'y a pas de limite, c'est quelque chose qui est, qui est très créatif, vous pouvez jouer sur les formes, les couleurs, les motifs, euh, vous pouvez refaire des broderies à côté, euh, même s'il n'y a pas eu de trou, juste pour euh, avoir deux cœurs qui se répondent, euh, ou mettre un message, bon après les messages c'est de l'écriture, c'est super chaud, il faut être précis et tout, mais voilà, les possibilités sont infinies, mais, et puis voilà, j'espère que euh, ça vous a plu, et que ça vous donnera euh, envie euh, de conserver vos vos vêtements, amusez-vous bien bonne création, prenez bien soin de vous, et puis euh, plein de belles choses au revoir